Bonjour, c'est Bruno, et aujourd'hui je vous propose les palais idéal du facteur cheval. Ce site étrange se situe à Haute-Rive, Haute dans la Drôme. Il s'agit du palais idéal imaginé par Ferdinand Cheval en 1878, ce facteur commence un travail de longue haleine, il a pris 33 ans à construire son fameux palais idéal. Ainsi, année par année, il s'attelle à la création de plusieurs temples, des cascades et animaux, et trois impressionnants géants, qui représente César, Fer, ver Non... Vésinje... Versingictorix. Versingictorix et Archimède. Fernidan en cheval termine son palais idéal en 1912. Après la construction de cet ensemble, le facteur souhaite désormais travailler sur son futur projet et sur son futur tombeau qui commence dès 1914. Il mettra 8 ans à sculpter sa dernière demeure. Si vous avez aimé cette chronique, mettez un pouce bleu et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.